Et salut à toutes et à toutes les amis de l'internet, j'espère que vous allez tous magnifiques. Mais aujourd'hui, pour une vidéo, on va des personnes parce que je n'ai pas d'amis. Aujourd'hui, j'ai mis une vidéo très très très spéciale sur le Skyblock Pixel. Aujourd'hui, les amis, on va faire du AH Flipping, donc de l'HDV Flipping, ou comme vous voulez l'appeler. En gros, je vais acheter des items pas chers et je vais essayer de les revendre plus chers. Vous allez voir dans la vidéo, il y a certains items qui sont euh, malheureusement euh, qu'on a perdu de l'argent, il y en a qu'on a gagné énormément d'argent. Je crois qu'on commence la vidéo en peu vrai avec 14 millions et euh, ben je viens de récupérer tout ce qu'il y avait à vendre et je crois qu'on est à 18 millions donc on a fait 4 millions de profits. C'est quand même assez énorme. Donc en espérant que la vidéo d'aujourd'hui pourra vous aider. Je voulais aussi vous dire que les modes que j'utilise c'est le Skyblock euh, Extra. Pour savoir les prix et tout. C'est un mode payant qui est disponible sur le Discord de Alpha Elite et que le Complex Origin. Donc j'essaierai de mettre un lien en description, sinon vous pouvez juste marquer Skyblock Extra sur Internet et je suis pas mal sûr que vous allez pouvoir trouver un forum post où qu'il y a une, une invitation Discord. Donc voilà, je vous laisse sur la vidéo et puis n'oubliez pas les amis de me laisser en commentaire euh, ce que vous trouvez qui est le meilleur achat qu'on a fait, genre le plus de profit. faut savoir que dans la vidéo j'ai dit que j'allais vendre le Griffin durant... Euh, Durant un event... Ah oh, d'ailleurs j'ai oublié de... Il y a toujours cet item là qui s'est toujours pas vendu. Mais euh, lors de la vidéo j'ai dit que j'allais vendre le Griffin qu'on a eu, vous allez voir. Mais je l'ai réussi à le vendre à un helper en fait. Donc à H Stats Icons. Euh, C'est un helper. Il m'a contacté. En fait j'avais mis à l'HDV pour, quand... euh, pour quand même un peu plus cher. 11 millions je crois. Il m'a contacté. Il m'a proposé un prix. Donc euh, comme vous pouvez voir ici à 8.5 millions on a... on a trouvé une entente moi et lui. Euh, et comme on peut voir Click to reveal the beater. Et là on peut voir c'est dat crazy fish Qui est euh, bien sûr un helper sur le serveur Donc euh, voilà euh, Vous allez pouvoir voir tout ce qu'on a vendu Il y a aussi plusieurs autres trucs Donc il y a les dandelions Il y a plein de trucs qu'on a vendu, qu'on a réussi à vendre Que vous allez pouvoir voir ça, ça aussi Ça aussi Bref, vous allez voir dans la vidéo Tout ce qu'on a acheté et revendu Vous n'allez pas regretter Je vous laisse sur la vidéo Et merci à tous, je vous aime Salutations gens de j'espère que vous avez été ce... Mes parents d'aujourd'hui pour une vidéo de compagnie de personne Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les bien, on est sur le Skyblock des pixels Pour une nouvelle vidéo très très très intéressante Donc aujourd'hui j'ai décidé qu'il était 3h du matin Et c'est la meilleure heure les amis Pour faire du business sur le serveur Et eh bien oui, comme vous allez pouvoir le voir juste ici J'ai 16 options terminées ou claim Et j'ai décidé de vous expliquer Pourquoi j'ai décidé de parier sur ces systèmes en question Donc... Voyons voir, déjà j'ai commencé, j'ai parié 459 000 sur une XP Shardcore. Malheureusement, le prix de revente, vous avez compris, c'est 500 000. Donc, j'ai pas eu cette offre-là, je l'ai perdue. Ensuite, on, je voulais parier euh, 69 000 sur des bouteilles grandes XP qui se revendent à environ 200 000. Malheureusement, j'ai pas pu. Ensuite, j'ai parié sur une Dark Orb à euh, 350 000. Et normalement. Oups, Dark Orb, si j'ai bien fait mes calculs mathématiques, mes chers collègues, en bin only, on devrait les avoir pour... Quoi Je me suis fait baiser les gars, j'ai mal à regarder, mon, mon truc il disait 380 000, vous voyez en bas mon sell value 380 000 ah J'ai un peu le somme, euh, ok, bon bah c'est pas grave, euh, on aura on a fait des pertes là-dessus euh, Un live vision pour 5000, ça se revend euh, 20 000 je crois, euh, on va dire le médium prix c'est 20 000, donc ça c'est pas si mal Encore une fois ici, 459 000, je peux le revendre 500 000 Un livre looting 4, je voulais parler dessus, euh, le livre luck ça valait combien déjà 67 000, on peut peut-être mettre euh, genre 2000 coins dessus c'est de ne l'avoir pas trop haut. Euh, ensuite, j'ai mis 4 millions sur un, un pet comme ça. Donc, un. Euh, comment ça s'appelle Un Griffin Pet épique. Donc, je compte le garder, les amis. Parce que, en fait, euh, lorsque l'event va arriver, il, le prix va monter. Comme ça, on regarde juste ici. Dans Epic, lowest qu'il y a, c'est 6.4 millions. Et nous, on est en train de payer 4.9. 4, 4.9. Donc, niveau du prix, on est quand même vachement bon euh, si on est capable de le garder à ce, à ce niveau-là, quoi. Donc, si on est capable de l'avoir à ce prix-là, on fait encore un petit, on fait un peu de prof ici. Et lorsque l'event va arriver, le prix va encore plus monter et on va être capable de le vendre peut-être pour 10, voire 12 millions. Donc, ça, pour le coup, c'est vraiment le plus gros prise que j'ai, le plus gros item que j'ai bête pour l'instant. Ensuite, 2500 sur un Night Charm, des Dandalions pour 10 balles. Je juste pris un guess, on verra si on les a ou pas. J'ai pris un autre guess ici, assez c'est euh, du, enfin, assez dur, assez prudent quand même. Il termine en 22 minutes, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui vont être sur l'HDV et j'ai mis 3.650 sur un Under Artifact qui vaut en moyenne 9, euh, de 8 à 11 millions. Donc si on regarde juste ici, Under, euh, son marque Under dans les talismans, on va le trouver assez rapidement. Under dans les talismans, le lowest est le, en bas instant c'est à 8.1 millions. Et les auctions, comme je l'ai dit, c'est les, les notes qui sont ici Donc j on verra si on est capable de l'avoir J'y compte pari jusqu'à à peu près 5-6 millions Si on est capable de faire 2-3 millions de profit, ça m'irait euh, Donc je vais continuer à regarder pour les aubaines J'ai encore quelques petits trucs à vous montrer que j'ai Donc j'ai pari sur des bats, comme vous voyez, qui vaut 80 000 J'arrive à les avoir à 40 000 Il y a aussi ce talisman-là à 1.680 Qui est quand même pas si mal parce que le patato talisman n'est plus obtenable Donc c'est un talisman qui peut que monter en prix Donc patato talisman euh, si on regarde le, plus, le moins cher, c'est à 1.8 en bin, donc si je suis capable de l'avoir pour 1.6, ça me fait 100 000 de profit, et il peut toujours profiter, et 100, bon, ouais, ça fait un peu plus de, ouais, un peu de plus de profit quand même, mais on peut toujours ça, il peut toujours monter. Ici aussi, même chose, un fish affinity, j'ai parié un peu YOLO, j'ai mis 1500, on va voir combien que ça monte, si on est capable de l'avoir YOLO, si on n'est pas capable, tant pis, euh... Ça c'est sur mon autre compte, j'ai de faire un achat revente, donc j'ai mis 30 millions sur un Eganomi Artifact, en espérant l'avoir, il se revend 40 donc on verra bien si on l'a ou pas. Euh, et puis euh, voilà, donc euh, Ealing Ring, Peggy Bank, on l'a perdu à Peggy Bank, mais Ealing Ring on peut voir c'est 200 000, j'ai mis 20 000 pour l'instant, on verra plus tard. Et puis voilà, donc on a deux items à récupérer, donc la Dork Orb et euh, le Night Vision Talisman. Donc, le Net Vision Talisman, on l'a eu pour euh, 2000 je crois. Donc, on va le mettre à 20 000. Donc, je ne sais pas si on peut le mettre à 20 000. Non, il y a... le max qu'on peut le mettre, c'est 12 000. Donc, on va faire une auction et on va le débuter à 12000 Et on va le mettre dans 12 heures. Euh, comme ça, il aura le temps de monter. Donc, voilà. Créer une auction pour 12000 C'est parti. En espérant que quelqu'un pète dessus, on l'a eu, euh, si eu pour à peine, si je ne me trompe pas, on l'a eu pour à peine 10 000, même pas. Donc, franchement, on est vraiment bien pour le coup. Euh, donc je vais continuer à faire des petites recherches. Donc on a celui-ci, l'XP Shard. En fait je crois que l'XP Shard, j'ai pas du tout fait de profit. Hein. Je vais pas vous montrer XP euh, XP Shard. C'est dans ça ici je crois. Euh, L'OS, non. XP Shard. Ah ouais ça va être ici alors. XP Shard dans l'OS. Le XP Shard, 449 000, ouais, c'est à peu près le prix, j'ai mal fait, mal fait mon truc encore une fois. Bon, c'est pas très grave, on peut peut-être essayer de le... On, on va quand même essayer de le vendre un peu plus cher, les gars, on, on sait jamais. Euh, Qu'est-ce qu'on va parier dessus Attends, je vais regarder vite fait, XP Shard. Donc, le lowest, il est à 449 450 mais c'est juste deux gars. Le, le gars, il l'a mis pour 48 heures. Donc, on va le mettre à 500 000 pour deux jours aussi. 500 K. Bin, on va mettre pour deux jours. Quelqu'un l'achète, quelqu'un l'achète, quelqu'un ne l'achète pas, ne l'achète pas. On a quoi d'autre On a euh, le livre looting qui a fini à 16 000. On n'a pas besoin de celui-là. Et je vais continuer à faire mes petites recherches et je vous reprends quand j'ai trouvé des bons trucs à vous montrer. OK Bonne nouvelle, on a eu le, euh, le griffin malheureusement, comme vous pouvez voir. On l'a eu pour 500 000 de plus que qu ce que j'avais anticipé. Mais ça nous fait quand même un bon, pro, un bon profit. Donc, je vais juste noter 5000 euh, 5.4. Euh, on va juste le mettre ici, comme ça. De toute façon, on va aller le mettre sur un panneau dans notre base pour pouvoir se souvenir. Parce que je vais le revendre lorsque l'event va euh, venir. Donc, en plus, il y a un crochet qui est dessus. Un Tiger Plushie crochet. Euh, ça... Je sais pas pourquoi il y a attaque de bonus speed. Parce que si vous saviez pas, ils ont remplacé l'attaque bonus speed par la férocité normalement. Euh, C'était où la férocité euh, Je sais pas, il était censé avoir rajouté la férocité. Bon, c'est pas grave. On va l'ajouter à, à nos pets pour l'instant. On va continuer à level up en soit On n'a pas grand-chose à perdre en level up un peu plus. Il y a aussi euh, le jeune homme ici qui a bet sur l'Onda Artifact. Donc, il est rendu à 4 400 000. Il faudrait 600 000 pour... Euh, mais on n'a pas d'argent disponible pour l'instant. J'avais parié sur un livre ici, 75 000, malheureusement, on va se faire autre Comme on peut voir, le truc, il est rendu à 37 000, donc ça, c'est bon pour nous. Les 4 fleurs d'Andalion, aucune idée pourquoi ils ne partent pas, mais bon, ça peut nous faire 25 000. Euh, Faudra que j'essaie de trouver euh, un peu d'argent rapidement pour essayer de parier les 600 000 qu'il faut ici. Et puis, euh, on verra. Attends, peut-être qu'il nous en reste de l'argent dans la banque, mais je crois que j'avais tout pris. Malheureusement, comme vous voyez, on est fauché. Haha, dommage Ok, mes chers collègues, quelques temps a passé. On a perdu quelques auctions, mais on en a gagné quelques-uns. Donc, on a gagné les euh, deux dents pour 10 coins. Donc, ça, les quatre plutôt, je suis plutôt content parce que je pourrais les vendre pour environ euh, 40 000 à ce que j'ai vu. 40K, on va les mettre en bin pour deux jours, euh, 12 heures. On va les mettre en bin et on peut pas les mettre à plus que... Ok, donc, il faut faire une auction, quoi. C'est pour ça que le gars, il s'est fait baiser. Bon, c'est pas très grave parce qu'on va juste faire une auction au pire... Euh, pour euh, switch to auction, comme ça, 12 heures, crédit euh, auction, c'est parti. Ensuite, on a eu un euh, zombie pet pour 400 000 et le prix de revente est environ 1 million. Donc, ça, c'est un putain de bon achat, les gars. Donc, zombie, euh, qu'est-ce qu'on en est On va juste quand même regarder dans euh, les bins, les Epic, l'OS price est à 850 000. Mais c'est un niveau 2. On va le mettre à. Je pense qu'on va le mettre à. Ouais, on va le mettre à 800, 850 000. Il y a l'autre d'à côté qui est à peu près au même truc. Donc on va le mettre à 850 000. Et celui-là, on va le mettre en bin only pour 12 heures. Voilà, donc 450 000 de profit juste ici. Ensuite, on a ce Travel to the Deep Cavern qui vaut, que j'ai payé 11 millions. Euh, ça dit que ça se revend un peu plus cher. Donc Deep Cavern. Euh, normalement, hein, l'OS, c'est 95 000 en BIN. Donc, on va le mettre à, 75, euh, on va le mettre à 90K. Euh, comme ceci pour 12 heures aussi en BIN. C'est parti. Donc, un autre bon, bon profit. Ensuite, c'est ici que ça devient intéressant. Donc, on a un Guardian Pet avec un textbook. Et il est niveau, si je ne me trompe pas, 69. Donc, déjà, c'est bien. Et on a payé 2.2 pour... Et je crois qu'on peut le revendre pour... Un peu plus quand même. Gardien, dans légendaire. 2.4. Et lui, il est quel niveau euh, Lui donne 20%, lui seulement 7. Donc c'est... Attends, je vais changer ma... Euh, voilà. Comme ça, on va voir un petit peu mieux les, les trucs. Donc j'avais mis gardienne, On avait mis euh, légendaire. Et l'OS. Donc 24, euh, 20, non, non. 77, il était ici, il y en avait un, 77 juste ici, 79, oh, putain, les gars, je crois qu'on a fait une putain de bonne affaire, hein. les gars, il y en a un, mais non, c'est pas possible, on n'a pas fait autant de profit, je vais le mettre à 5 millions, les gars, je vais le mettre à 5 millions, on, on va voir, on l'a payé 2.2, on va le mettre à 5 millions, on va le mettre pour euh, 24, euh, non, pas 24 heures, bah oui il vend soit 24 heures vu que c'est un bin on va pas le mettre en auction Donc 5 millions Je crois qu'on aurait pu le vendre plus cher en vrai Mais bon ça me va On a un livre combo 1 pour 1000$ Et le prix de revente est de 45 000$ On veut le vendre assez rapidement donc on va mettre à 30k En bin pour 12 heures. Ensuite ça nous fait 29 000 de profit ici Ensuite j'ai acheté un plastron à 13 000$ Normalement je peux le revendre au moins 30 000$ Donc ça fait un petit peu de profit ici Mais bon pas trop donc c'est quand même déjà bien Mais c'est déjà ça 30 000, c'est bon. Euh, ensuite, j'ai acheté un éléphant à 25K. Et à ce qui paraît ça se revend 200K. Ça, je n'étais pas sûr. C'est juste un petit pari que j'ai pris. Donc, éléphant. Euh, éléphant éléphant. On en veut en vert. Euh, L'OS, il n'y en a pas en BIM. Il n'y en a pas en auction. À moins que ça ne s'écrit pas comme ça, éléphant. Et ça ne s'écrit pas comme ça, éléphant. Et les éléphants. Elephant, ça ne s'écrit pas non plus comme ça. Euh et putain, j'ai oublié éléphant, voilà. Et les Il y en a vraiment pas en fait les gars. C'était le seul de disponible ou quoi Je vais mettre nos filters et on va mettre éléphant éléphant. Non non, il y en avait vraiment pas en fait. Euh, si on fait commun, il y en a pas, un commun, il y en a pas, rare il y en a. Donc il y en a vraiment aucun, donc on va le mettre genre on va le mettre à mille, je sais pas. J'ai payé 25 000, donc si on est capable de le vendre 100 000 en soi, ça va. Hein. Euh, je pense pas qu'on va quand même réussir à le vendre, je vais quand même le mettre de jour. J'ai un cookie, quelqu'un m'a drop ma cookie. Créer de bin pour 100 000 parfait. Ensuite on a un Feder Artifact à 32 000 dollars, mais ça je crois qu'on peut le vendre à, au shop pour euh, un peu plus cher si je me trompe pas. Non, 32 000 dollars. Donc on a même si jamais on n'arrive pas à le vendre, on aura quand même eu, euh, on, on perdra pas de thunes. quoi. Donc Feather... Feder Artifact, euh, l'OS Bin, il en a pas en Bin, 90 000, bon parfait, si on est capable de le vendre, euh, on va le mettre 85K, parfait, on va le mettre aussi pour 12 heures les gars, donc on a bien commencé le niveau profit, 60 000, ça c'était évalué à 80 000, donc parfait, 80 000, un petit 20 000 de profit aussi ici, 80K en Bin aussi une fois, 12 heures, parfait. Ensuite on a le squeletton qu'on n'a malheureusement pas réussi à avoir, le bat qu'on a malheureusement pas pu réussir à avoir. Ensuite on a quoi On a la Behead de holder que j'ai pas réussi à avoir. Ensuite on a le fiche affinity que j'ai pas réussi à avoir. Ensuite j'ai la... Oh ça attends on va peut-être parier dessus, 32 000. On va mettre 30 000, ça me fait un talisman bleu pour 30 000 balles, c'est pas très cher. Malheureusement, on n'a pas ça non plus, la piggy bank non plus, la shredder, j'ai mis 220 000 dessus, et ça vaut 500 000, donc si on est capable de l'avoir, ce serait pas mal. J'avais mis sur une girafe, mais malheureusement, je pense pas qu'on va l'avoir, elle vaut 900 000, vas-y, on va mettre un autre bit dessus. Ensuite, on a des stonks à 280 et 250, 500 ça, on a toujours notre healing. Euh, et puis c'est bon, donc euh, je vous reprends lorsque j'ai des nouvelles ou si j'ai trouvé des nouveaux trucs, pour l'instant je crois qu'on va se stopper Parce qu'on a quand même euh, déjà vendu des trucs, donc j'avais vu ici on a 600 000 à récupérer, euh, c'est pas ça, ouais 60 000 plutôt Donc on a vendu quoi On a vendu, on a vendu, on a vendu quoi On a vendu notre euh, plastron euh, parfait, donc ça c'était vite à revendre et nous avons vendu notre combo, hein. donc 29 000 de profit ici, et genre 45 000 au total avec le plastron Ender. Donc pas mal, on attend que tout ça soit vendu, on va remettre un peu d'argent dans la banque pour les intérêts, et puis moi je vous reprends quand les items que j'ai en, en, mode, en mode Paris en ce moment ils sont terminés. À tout de suite Ok, donc je faisais des donjons sur mon autre profil, et j'ai vu qu'il y avait quelques items qui s'étaient vendus, mais j'avais envie d'arrêter la vidéo là, et euh que vous me disiez, vous, c'est quoi votre meilleur item, les amis, dans les commentaires, que vous avez réussi à revendre. Donc, on a... ah bah, parfait, on a réussi à revendre ça, et c'est tout, mais il est vraiment tard, il est 4h du matin maintenant, donc, encore une fois, cet item-là, je sais que je l'ai mis un peu trop cher, de toute façon, j'en ai besoin sur mon deuxième compte, donc, au pire des pires, je le rachèterai. Euh, pour un peu plus cher ou un peu moins cher, on verra. J'ai mis cet item-là que, que quelqu'un a drop par terre. Je sais pas pourquoi, je l'ai mis à l'HDV, pourquoi pas. On a les 4 dandallions. Donc le prix, est, le prix de départ est à 3200. On les a eu pour euh, 10, 10 coins, je crois. Donc euh, ça fait quand même du profit. Le pet qu'on a eu ici, euh, on l'a ici. Le gardien qu'on a pour 5 millions. L'éléphant, le bat de talisman, lxp cher aussi. Euh, et puis on a le Night Vision Charm. Donc... On va revenir demain, voir où ce que c'en est, donc euh, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine séquence, parce que moi je vais dormir pendant 10, 10 à 15 heures, parce que voilà, je suis fatigué. Oh what, j'avais oublié de regarder, mais on a gagné quelques actions, donc on a gagné celui à 40 000, euh, ça valait 40 000, on, on, a payé, on a payé 200 coins de plus, mais c'est pas très grave, parce que euh, on va le reforge et on va le garder en fait, c'est bon pour les, les festivals, et ça fait un talisman bleu en plus. Euh, ensuite, on a la piggy bank que malheureusement, on n'a pas gagné. On a le... le, le, le, le comment ça s'appelle L'oslot qu'on a gagné à 500 000. Par exemple, ça dit qu'il est à 900 000. Donc, ça peut nous faire un petit 400 000 de profit. Oslot. En euh, pink. Donc, mauve. L'OS bean, Beans est à 2 millions pour un niveau... Attends, ouais Non, ah yes, ok. L'OS, 450 000. Ouch. Ouch, ouch, ouch les gars, ouch, ouch, ouch, 550 000, oh, fait chier, fait chier, fais chier, je pense qu'on s'est fait baiser ici, euh, c'est pas très grave, on va mettre à 500, on a payé quoi, 560, on va mettre à 575k, et puis en espérant qu'on puisse le vendre, donc 24 heures, voilà, en binôme, en espérant que ça fonctionne, ensuite on a quoi, une stone qu'on n'a pas eu, la shredder on l'a pas eu non plus, on a le healing talisman à 30 000, ça vaut combien, 200 000, on va essayer de parier dessus une fois, en L'accessorier enchantement, en j'ai pas envie de parier dessus. Je sais pas pourquoi cette pioche elle est rendue aussi autre. C'est peut-être parce qu'elle a le, le Reforge Fruitful. Euh, Fruitful, c'est quoi Ça donne une crosse de double drop. Ok, pas très intéressant. Je me suis fait aussi hot beat sur le EG Rigmond Droit Donc, ça, on va les mettre sur notre autre compte. Donc, on va récupérer les coins qu'on a. On va les mettre dans la banque pour avoir plus d'intérêt possible. Et on va aller hot de l'autre truc encore euh, sur mon, mon profil principal. Donc let's go. Je sais que vous en battez sûrement les couilles mais au moins c'est fait, c'est plus à faire. Euh, ici on a. ici. Donc on va mettre. On a besoin de 5 millions. Donc euh, on va retirer euh, 24 millions au cas où. On va remettre une dernière fois. Je ne vais pas reparier après. Il est déjà en, euh, Il est déjà mis mythique et ça vaut 40 000 normalement. Donc, si on est capable de faire quelques profits, on dit pas non. Mais de toute façon, c'est un talisman qui va devenir très cheaté. Donc, euh, on peut voir l'OS ici dans les auctions. C'est le note à 35 millions. Sinon, le bin plutôt. L'OS bin est à 45 millions. Donc, si on est capable de l'avoir pour le prix que j'ai l'œil en ce moment. Ça serait parfait. On verra ça demain matin de toute façon. Parce que là, je vais dormir. C'est bon. Bisous, bonne nuit à Oh, bonjour mes chers collègues, donc on a vendu quelques items, malheureusement j'ai pas été capable de pas capable de dormir, donc je suis revenu sur le PC, on a vendu quelques items, donc on a vendu euh, une Dark Orb à 380 000, mais comme on peut voir à l'âge 20 en ce moment, on s'est fait un peu baiser, parce que Dark Orb, euh, si je me trompe pas, je les ai vus juste avant, hein, et ils sont à 400 000, donc on aura pu les vendre un peu plus cher, c'est pas très grave, on a fait du profit euh, là-dessus. Ensuite, notre oslot on l'a vendu à 575 000, donc aussi du profit. Ensuite, le bas Talisman aussi, aussi du profit. On a ensuite vendu... Bah, les Dandalions vont partir à 45 000 quand on les a eu pour 10 coins, les gars. C'est quand même un truc de fou. Euh, ce, ce petit est à 700 coins. 100 000, le petit éléphant s'est fait acheter. Euh, J'ai toujours le Cardien, le Zombie, shard et le Night Vision Talisman. Euh, Night Vision Charme, plutôt Voyons voir où ce que tout ça nous amène. On a aussi, faut pas oublier qu'on a le Griffin Pet qu'on a payé euh, 5 millions. 200 000. Donc ça nous fait un total de 6 millions. Euh, les gars, on aura presque fait 5 millions de profits si on arrive à tout vendre. Je rappelle qu'on a quand même le Griffin qu'on va garder pendant un moment parce qu'on veut le vendre durant l'event pour faire le maximum de profits. On a aussi des items à récupérer ici. Donc on a 280 000. Et malheureusement, je n'ai pas gagné euh, l'enchère sur le. Sur le EK euh, Talisman, un truc comme ça là, je l'ai malheureusement pas gagné. Il est parti à 50 millions, donc euh, dommage. Il est parti à 50 millions, il était déjà recombulé et tout, donc je vois bien pourquoi ça on l'a pas eu. Mais au moins j'ai pu récupérer ma thune. Donc euh, voilà, je vais attendre que les offres se terminent. Le, celui que j'espère vraiment qu'il se vende, ça serait le celui-ci, le, celui le Gardien, parce que euh, avec le nombre de profits qu'on a fait dessus. Ça serait incroyable, quoi. On a payé 2.2 et réussir à le vendre à 5 millions, ça serait insane. Même chose pour les dandalions, on aura fait 40 000 de profit, ça c'est bien. Celui-ci, si on, a, on arrive à vendre nos zombies, 400 000 aussi. Celui-ci, euh, je pense que je me suis fait un peu arnaquer, on va pas se mentir, faudra regarder, mais je pense pas que personne va l'acheter. XP Shard, euh, c'est même pas comme ça que ça s'écrit, c'est XP Cher. Euh. Le moins cher est à 500 000, donc ouais, on va le mettre à 485 000, c'est le prix qu'on a payé. Si je me souviens bien, peut-être un peu moins, un peu plus, je sais pas. Mais bon, 485 000, on devrait être capable au moins de le vendre. Ah, ça nous prend de la monnaie, ça pristine. Euh, donc, c'est parti. Je vais retirer un peu de thunes. Et puis, moi, je vais vous laisser ici, les amis. Vous allez pouvoir le savoir dans la prochaine vidéo si j'ai réussi à vendre tous ces items-là. Sinon, vous faites slash AH Icons et vous les achetez vous-même. Ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. C'était Icons et je vous souhaite à tous une excellente journée en espérant que cette vidéo vous a aidé à voir un peu comment je, me... Avec comment je fais pour euh, AH Flipping.